Salut Bonjour J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Samuel Laribas que vous avez déjà vu dans plein, plein de vidéos. Une <rire> véritable star oh sur non. ma chaîne. <rire> et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tour de la manufacture et répondre à vos questions Oups là, pardon <rire> <rire> Il y a un petit insecte qui s'était caché. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui Alors aujourd'hui, tu vas découvrir et vous allez découvrir les ateliers d'Arribas France, donc dans le château de condé Sainte libière ainsi que les différentes pièces qui sont dans ce château et les activités qu'on propose. Alors, il faut savoir que moi-même, je ne suis jamais venue à la manufacture, donc ça va être l'occasion de découvrir. J'ai un petit aperçu en face que je vous montre, la vue est plutôt sympa. Et euh, bah allez, c'est parti, parti. <rire> Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on va, qu qu va découvrir Tu vas pouvoir découvrir le sablage sur verre et comment on, on, le processus de création d'un verre qu'on va retrouver à Disneyland Paris. Et il y a combien de personnes qui travaillent dans cet atelier-ci Ici, ils sont a trois. Okay. Et donc après, il y a tout un processus aussi de création du pochoir, puisque le, le design est fait dans nos bureaux. Nous, on fait la version illustrator du fichier, qu'on imprime sur un calque. Le calque va passer à différents processus de création. Je vais pouvoir te montrer après. Pour pouvoir ensuite être posé et créé. Donc là, tu as la machine à UV et donc cette machine-là, par exemple, on a besoin de ce calque ici présent, donc de Stitch, donc de la future clé de Stitch qui va sortir fin juin. Okay. Donc en fait, nous, sur les ordinateurs, on va créer le fichier de Stitch. Ensuite, on a sur du calque et ce papier-là va être déposé dans cette machine, plus précisément en dessous, ici, comme ceci. Ça ressemble beaucoup à une grosse photocopieuse. Hein. Oui. Et après, on a un papier bleu spécial. Il est vierge sur cette partie-là. Et en fait, on va le mettre avec le stitch. Comme ça. Il faut que les deux soient ensemble. D'accord. On va poser comme ça. Donc, quand on allume la machine, on a les lumières bleues qui vont s'allumer. Et après, on va voir une pression qui va se faire. Et grâce à la lumière bleue, ça va retranscrire le visuel de Stitch qui est sur le papier calque, sur le papier bleu. Mais quand on va sortir le papier bleu de la machine, on n'apercevra pas le Stitch encore dessus. Puisqu'on va devoir le passer dans une machine qui va projeter de l'eau dessus pour enlever les parties qu'on va graver. On a juste appuyé sur un bouton qui va créer une pression et qui va pouvoir réaliser notre calque. Donc le pochoir qui pourra ensuite être posé sur les verres. Oui, puis c'est bien parce que tu en as quand même pas mal d'exemplaires d'un coup, mmh. en tout cas pour un petit design comme celui-ci. Et un calque peut servir plusieurs fois d'accord il ne sert qu'une fois puisque c'est un pochoir donc par exemple pour une pièce d'édition limitée on essaie de caser le plus de stitch possible pour pouvoir le caser au maximum sur cette surface là et pour éviter de faire un pochoir par calque on récupère le papier bleu on l'emmène dans cette grosse, grosse machine ici dans celle ci on va le déposer comme ceci avec un aimant là, et là donc les petites bus qu'on a ici vont projeter de l'eau chaude et vont donc faire disparaître le, les parties qu'on va devoir graver. Et tout ça c'est un processus qui a l'air d'être très rapide en plus. Euh, c'est très rapide, après il y a des, des choses qui sont très compliquées, des fois on peut avoir des traits qui ne ressortent pas parce qu'ils sont trop fins sur le calque et donc quand on va les passer là, ils ne vont pas ressortir. Et du coup comment tu fais dans ce cas là On recommence le calque. Ah <rire> oui Et on peut recommencer des fois plusieurs fois, puisque ça, dé... enfin, ça dépend de certains traits et après des fois aussi ça peut ne pas ressortir c'est vraiment ouais. une partie qui est très complexe qu'on apprend avec les années au fur et à mesure donc les équipes qui sont là ça fait 30 ans qu'ils sont là donc ils connaissent les machines même si elles ont évolué depuis 30 ans mais à force on sait appréhender le design et on a compris que certains traits c'était impossible de les faire et donc, mais on essaye quand même d'avoir une finesse dans le travail et donc des fois vous pouvez voir sur certains produits les traits sont très fins et il faut se dire que quand on a un produit avec un trait très fin, ça a été très compliqué à l'obtenir. Bah oui, parce que du coup, c'est tout un processus que tu fais déjà en amont. Dès ça. que tu réfléchis à ton calque, tu dois réfléchir à est comment est-ce qu'il va ressortir au niveau du pochoir. C'est ça. Et après, suivant les supports aussi, ça peut ressortir plus ou moins bien. C'est-à-dire que sur un support où on a par exemple des mugs de couleur comme le Pizza Planet, les traits vont devoir être plus gros puisque le temps de sablage est plus long et il faut enlever toute une couche de peinture. Sur un verre euh, transparent, ça va être plus simple, puisque là, on n'a pas une couche de peinture enlevée. Et donc là, sur ces produits-là, on aura des traits plus fins. Il faut connaître les, les différences entre chaque produit. Ok. Et est-ce que les artisans, du coup, travaillent avec les équipes de création pour savoir un peu comment est-ce oui. que ça va ressortir on travaille, euh, on travaille en relation euh, sur les produits. Moi, par exemple, je viens les voir pour savoir, euh, je leur dis l'idée. On va devoir euh, voir comment on peut poser le cac, parce aussi sur des surfaces rondes, un papier comme celui-ci, on va avoir des plis. Ouais. Donc, il ne faut pas que le pli soit sur euh, le, le fichier, sur le, le, le modèle, produit final, ouais. sinon ça va poser problème, on va voir qu'il y, y a un défaut dessus. Et donc, nous, on travaille en relation dans le but de pouvoir réaliser le produit le plus parfait possible et sans désintégrer ou toucher le visuel. Donc là, du coup, ça vient d'être sablé, c'est ça Exactement. Donc là, on est en train de préparer la, les mugs de Pizza Planète qui ont été qu on faits pendant la précommande. Donc, ça c'est le avant. Donc, là c'est le. Alors, c'est même pas le avant, ça c'est déjà la phase 2 du processus de création. Et donc, là en fait, on a notre pochoir qu'on va poser sur le mug. Donc, ok. C'est collant en fait, on, a, on enlève la partie blanche, si j'y arrive. Donc, comme ça. Après, on la pose donc ici sur le mug. Et après, là, on a un film blanc qu'on va enlever pour pouvoir bien appliquer le pochoir. Et après, on va devoir masquer tout le tour du mug. Oui, histoire de ne pas quand, le, quand ça va passer à la machine du sablage, pour ne pas abîmer ou faire des traces. D'accord. Et donc, après, on, bien sûr, en dessous, on y pose le logo Harry Pass France. Oui, c'est ce que j'allais te demander. le mug, avec écrit « Distant de Paris » et l'enfort qui sera posé au centre, comme ça. Et le copyright, toujours très important sur les produits. Bah ouais, le tout nouveau logo qui est franchement classe. Dans cette machine-là, on passe nos mains à l'intérieur. On a un pistolet juste ici, okay. qui va projeter le sable grâce à la pédale qu'on a juste en dessous de la machine. Et on va propulser le sable à haute pression sur le, le support en verre. D'accord. Donc en fait, sur le calque qu'on a vu juste avant, la partie bleue sera intacte, elle ne sera pas abîmée. Par contre, la partie blanche, ce qu'on veut graver, va disparaître. Donc, okay, ça C'est dans ces grosses machines là qu'on produit tous les verres du parc et donc euh, c'est vraiment fait à la main c'est pas, euh, pas on met le verre et ça se fait tout seul faut vraiment qu'un homme intervienne pour la création du, du produit Donc là on arrive sur la partie gravure sur verre à la meule et donc là vous allez voir cette partie là vous pouvez la voir à Harrington donc on a des artistes qui de temps en temps mettent en route les machines et vous pouvez les voir graver à la meule certains verres pour les personnaliser, donc tout à l'heure tu en parlais la personnalisation, donc là c'est une autre technique de personnalisation sur verre. Il faut savoir que moi, j'ai jamais remarqué qu'il y avait ça à Harrington, donc... Et depuis le départ, c'est là-bas. Coucou <rire> Donc ici, comme tu peux le voir, tu as une, une machine sur laquelle on va donc graver à la meule les verres comme ceci. Et donc du coup, cette machine elle va nous permettre, avec les, les petits embouts qui sont ici, avoir gravé comme ceci nos verres. Donc faire des traits, faire, des, faire des, des motifs bien différents. Et donc du coup, quand on fait une personnalisation avec un prénom, ça va faire une, une gravure très médiévale, très carrée, pour pouvoir euh, manier correctement euh, la machine, puisqu'on ne va pas pouvoir faire de, de, de belles courbes avec... Euh, un engin pareil. Donc là, par exemple, tous ces traits-là ont été gravés à la meule et donc là, c'est de la taille du verre, alors que le sablage, c'est n'est pas de la taille, c'est juste de l'abîme du verre. Donc là, on a vraiment creusé à l'intérieur. Et donc là, on peut voir, ça rentre quand même beaucoup dedans et, euh, et c'est très profond. Donc, on sait bien évidemment que si on creuse trop, on va créer une fissure qui va casser le verre. Effectivement, c'est un travail qui est assez différent du coup de la technique oui. précédente. Et donc là, il y a une projection d'eau qui se fait par hein, le petit tube ici. Et là, la meule, elle tourne, et donc là, on doit être comme ça, à faire nos traits, un par un. Et par exemple, quand on veut un motif spécifique, on peut le tracer au trait noir, au marqueur noir, et après, repasser dessus. Et donc, on doit toujours faire attention aussi à la profondeur, Ok. C'est une technique qui est un peu plus longue, en fait, que, que la précédente C'est plus long. et par exemple, sur, une, sur un meule comme ça, on ne pourra pas faire une tête de Mickey ronde. C'est impossible. Ouais. Donc, du coup, c'est vraiment une technique ancestrale d'Aribas, en soi. Et, euh, et nous, au parc, on l'utilise vraiment pour la personnalisation, on ne peut pas défaire un personnage avec la technique de la meule, c'est okay. impossible. Et donc ça, vous pouvez donc le voir à Harrington et vous pouvez demander à ce, que la, à, la, à ce que la taille soit faite comme ça si vous voulez une personnalisation très spécifique. Alors attention, c'est très médiéval dans les traits, hein, ça fait très ancien. Mais ça a son charme. Et du coup, comment ça se passe si tu veux un autre type de personnalisation Est-ce qu'il faut venir à la Manufacturerie Basse Comment ça se passe avec non, les pas autres pochoirs Pas forcément. Après, si on veut une gravure faite main, on a un buzzer avec une petite, une, petite, un petit forêt qu'on appelle euh, fraise diamantée, avec lequel, à la main, comme un stylo, on va venir graver notre verre, votre verre avec euh, le prénom que vous souhaitez dessus. Donc ça, c'est aussi faisable sur le parc. C'est ce qu'on fait actuellement. C'est parce que c'est un côté plus élégant pour les personnes. Donc ça, on le fait très régulièrement. Et c'est le petit bruit qu'on peut entendre dans l'arcade, le petit bzzz Ah bzzz oui C'est ce bruit-là qu'on entend. Donc ça, c'est la gravure avec la fraise diamantée. Ça marche. Et donc ça, on la fait vraiment partout sur le parc. Tu nous as offert un petit secret du parc qu'on <rire> <l> plus <'exemple>, là. <rire> le petit bruit, euh, ouais, ça vient de chez Tout chouette. <rire> donc juste ici, vous avez une petite meule qui va être très utile pour graver des verres donc de petite taille et par exemple derrière vous avez des meules bien plus importantes et de tailles différentes, et là par exemple on va pouvoir tailler des vases, et c'est ce que se faisait, on taillait les vases à l'époque, en Amérique ils le font énormément puisqu'il y a un gros public pour ce type de produit, et donc là c'est des exemples de meules qu'on peut avoir là bas sur place. Certains sont des meules à grains fins, d'autres à grains forts, et donc certains vont creuser plus ou moins et vont faire des, des motifs différents. C'est un savoir faire qui, qui se perd malheureusement. Mais on peut le retrouver aussi dans différents métiers, par exemple la meule en bijouterie, on l'a. Ok. On, taille nos, on peut tailler nos, nos, nos outils grâce à la meule. Donc ici, on est avec le fileur de verre. Donc il y a Noémie actuellement qui travaille. Qu'on a déjà vu dans notre première vidéo. C'est vrai. Et donc là, dans la première vidéo, elle faisait une baguette, il me semble. Elle est en train de créer la prochaine baguette, édition limitée, qu'on ne peut pas révéler encore. Que vous laissez voir un peu le détail et ça vous révélera le prochain personnage. Vous nous direz dans les commentaires si vous avez des <rire> idées de quel personnage ça peut être. Bon, et donc si jamais on veut venir voir ces ateliers, cette activité, comment est-ce que ça se passe ah ben, On peut venir toute la semaine visiter les ateliers et on peut aussi y participer. Les gens ah ouais peuvent venir réserver et venir créer leur, soit leur bijoux, soit, soit une petite figurine. Mmh, et sur génial. le site internet de la, du château de Condé-Sainte-Libière, ils peuvent réserver un créneau horaire et venir faire l'activité. Si jamais vous êtes intéressé un peu plus par le savoir-faire de Noémie, je vous renvoie à la première vidéo qu'on a fait avec Arribas, notre première collaboration où on vous montrait tout ça en détail. Bon, maintenant il nous reste à attaquer l'intérieur du château. Salut salut Et oui c'est bien moi, la voix off du montage. Je viens vous voir parce que je suis en plein montage et que je me suis rendu compte qu'on avait un petit problème dans la vidéo. C'est à dire que j'étais tellement prise dans le tournage et le fait de rigoler avec Samuel et de profiter du moment présent que je me rends compte que la visite est un peu incompréhensible. Donc on va jouer à un jeu. à chaque fois je vais vous faire un mais où sont Pixie et Samuel et je vous montrerai directement sur cette carte où est-ce qu'on se situe. J'espère que ce sera plus clair pour tout le monde. Reprenons la vidéo, c'est parti Tiens, tiens, tiens, mais où sont Pixie et Samuel Réponse dans 3, 2, 1. On se trouve en face d'un magnifique escalier avec un A comme Aribas et un A comme Roar. Et c'est la boutique euh, d'Aribas C'est ça, ça c'est la boutique où là on va proposer des produits de en verre, pas forcément thématisés Disney. Mm -hmm. et on va donc pouvoir les retrouver ici euh, à la disposition de chacun. Ok, bon, on leur montre 2-3 trucs ouais. et puis s'ils veulent en voir plus, c'est pas. Bah, Vous viendrez dans les coins. Exactement. <rire> et là, ils sont où Pixie et Samuel Samuel là vient de m'emmener dans un bureau qui est absolument magnifique Je vais vous montrer ça, je suis ébahie, je veux le même chez moi C'est trop trop joli Où est-ce qu'on se trouve actuellement Alors actuellement on est dans la bibliothèque, dans le bureau de la femme de Nicolas Flamel Et c'est un endroit que vous pourrez découvrir lors d'un jeu en immersion totale dans le château Donc euh, le jeu de Nicolas Flamel, le château des alchimistes Et euh, vous pouvez venir découvrir cette pièce et tous les secrets qu'elle recèle. Elle est vraiment très très jolie cette pièce, j'ai envie d'avoir le même bureau à la maison <rire> Je te jure, on dirait le loto <rire> On croise Nicolas Flamel dans les couloirs <rire> Vous ici On est en direct Tout à fait C'est sur quel réseau Moi Je suis sur TikTok, sur Instagram, sur Youtube sur, voilà. sur Youtube Sur encore mieux les bureaux Bonjour à tous, bienvenue à la communauté de... Pixie Tubeuse. Oh, j'ai donc, quel nom charmant. Bienvenue au château des alchimistes, où tout l'été, je donne à nos visiteurs une chance de trouver un peu de mon trésor au cours d'une incroyable chasse. Et aujourd'hui, match de foot, bonne ambiance, je retourne à ma bière. Château <rire> des alchimistes. <rire> où se trouvent donc Pixie et Samuel Où sommes-nous Alors là, on est sur la... la terrasse du château tout en haut. Et donc comme on peut l'apercevoir en bas, on a une autre terrasse avec des tables. Et donc ici vous avez le Jinko Bar, où vous pouvez venir le vendredi soir et le, di... Jusque le samedi et le dimanche. Vous pouvez venir boire un verre en terrasse, vous mettre dans un tromzat et profiter du week-end. Et euh, autour d'un bon verre avec des amis. C'est plutôt chouette comme endroit en tout cas. On est bien, on est bien. On ne pense à rien. Et on a également visité euh, deux, trois petits salons. Je vous mettrai euh, le close-up de mon préféré en image. Voilà. Mon préféré. Oui, celui avec les fauteuils verts. Ah, oui. qui rappelle Mary Poppins. D'accord, ok, je vois. C'est mon préféré aussi. <rire> Découvrez à présent où sont passés Pixie et Samuel. Oui, je m'amuse beaucoup à faire ces jingles. <rire> Sachez-le, la Pixie Army. Pardon, il y a le son du match de foot derrière qui me fait trop rire. Alors, on est vraiment sur deux salles de son ambiance. Là, il y a le match et nous, on se dirige on vers la Cave, cave. <rire> Ah, c'est la pièce de Nicolas Flamel qu'on vient tout juste de croiser, d'ailleurs. Il a son bureau et là, c'est ses potions magiques. D'accord. C'est là où il écrit les potions et où il cherche à créer la fameuse pierre philosophale. Mmh. Ah. En effet, je ne l'avais pas remarqué. On à moi. Elle a vraiment la forme parfaite. Et là, ils sont où, Pixie et Samuel tu vas venir découvrir mon bureau là où on crée les produits. J'ai trop hâte. Donc là, on est dans le petit bureau de Samuel, là où tout se passe. Oui. La magie opère. Exactement, là où tous les produits naissent, en partie, ou du moins les idées émergent d'ici. Et après elles prennent vie, ou, ou non, aussi des fois certaines ne voient pas le jour, mais euh, c'est ici que tout se crée. Donc là vous avez la table de dessin, donc une table traditionnelle pour faire le dessin. Donc c'est ici où on crée toutes les collections de bijoux, où je les dessine. Et par la suite après on va les créer en échantillon avec des premiers prototypes. Donc là vous pouvez voir deux modèles de la collection Belle et la Bête. Donc là on a la V1 Ça c'est la V1, c'est la première que j'ai réalisée. Donc euh, avec un style très particulier qui m'a pas forcément plu au départ et qui n'était euh, pas à la hauteur de mes attentes. Par la suite, donc du coup, j'ai fait une version 2 qui, elle, était plus dans mes attentes, un peu plus euh, avec le style cher recherché. Et du coup, avec euh, cette forme euh, qui fait rappeler le dôme et à la fois le vitrail avec la rose. C'est absolument magnifique. J'aime beaucoup. Et du coup, ça va sortir en doré, en argenté Alors ce sera en doré avec des cristaux en taille poire blanc. Et donc du coup c'est pour célébrer les 30 ans de la Belle et la Bête au mois de novembre. Ok déjà Ça compris. sort <rire> bientôt ça. Donc là par exemple vous avez donc euh, la collection Fée Clochette. Donc est, là c'était le collier donc, qui est sorti en septembre 2020. Oui, et, et qui est là, dispo sur le parc Et qui est dispo au parc maintenant euh, pour la première fois du coup <rire> Et là on a euh, donc... C'était un peu les premières idées donc j'étais parti sur les ailes de Fée Clochette. Et après on est plus resté sur la silhouette du personnage emblématique avec toujours cette petite étoile. J'aurais adoré voir ces modèles, mais peut-être un jour qu'ils s'en croisent les doigts très fort. On peut dessiner les bijoux, mais on dessine aussi d'autres produits. Et là, on a un exemple d'une clé qu'on pourrait très bien faire sur euh, Evil Queen. Prince Richard, qui est juste ici. Ok, et ça, c'est des pièces qui vont sortir un jour <rire> Je vois. <Merci. rire> on a juste des prototypes. Et euh, si, par exemple, ces visuels venaient à sortir, je pense qu'on peut attendre 2022, voire 2023. Ok, ça marche, on va être patient. Et ensuite, bon du coup, on a le reste de la pièce qui est plutôt classique, mais bon. Oui, bah, toujours avec une petite touche de décor, avec bah, les, les peluches, l'Otso, le ouais. de Paris, que j'adore. Bravo aux équipes qui l'ont fait. Et le Mickey du 25ème. Et puis après, bah, on a la fusée Pizza Planet qui, qui va être disponible en septembre au parc. Je suis et... obligée de le rentrer. <rire> Est-ce qu'on en parle de ce packaging de folie, la Pixie Army Parce que Samuel ne s'est pas contenté de juste vendre la fusée. Non, bah non, pourquoi Du coup, il y avait tout un package qui était proposé qui n'est plus disponible. Non, il me semble. Les précommandes sont finies et donc euh, toutes les personnes qui ont précommandé recevront leur package en mois de septembre. Oh. Et pour les autres, ils pourront retrouver quand même la fusée et le bol sur le parc. Voilà Bon bah si jamais vous craquez, vous savez où aller les chercher. Bon, une dernière petite surprise avant qu'on enchaîne oui. sur la suite. Tu donc, voulais nous euh, montrer ces, ces deux petites figurines, c'est de, donc euh, deux pièces en verre qui ont été réalisées par euh, bah, Noémie, la souffleuse de verre et nos équipes euh, qui travaillent le, tout, tout le verre sont en train d'essayer de réaliser des figurines comme celle-ci et on, a, on est sur un projet à l'occasion des 30 ans de Haribas, au mois de novembre prochain Ah ouais donc, euh, On essaye de voir comment on peut sortir ces figurines-là qui sont très compliquées à réaliser et un peu des personnages qu'on a moins l'occasion de voir et donc euh, c'est un, un beau projet qu'on est en train d'essayer de mener euh... Ça rend vraiment très très bien. Les figurines sont très fines. Les couleurs sont vraiment pétillantes et tout. Enfin, alors c'est très léger. Oui. <rire> du coup, euh, <rire> je pense fragile. que c'est très fragile. Voilà, c'est ce que je très voulais facile. dire. Mais euh, ouais, c'est vraiment très très joli. Bah, écoute, on a hâte de voir ça sur le parc. Et nous aussi. <rire> nous aussi on a hâte vraiment de, de pouvoir les proposer. C'est génial en tout cas comme nouvelle collection. Merci. <rire> Bon, la Pixie Army, on vient donc de finir la première partie de cette vidéo où on vous montrait dans le détail la Manufacture Arribas, les tout, toutes les pièces à visiter, etc. Mais on vous a laissé quelques surprises, puisqu'on a une belle surprise pour vous, un petit concours qu'on prépare avec Arribas. Est-ce que Exactement. tu peux nous en dire plus Alors le concours, ce sera une visite que tu vas faire gagner à tes abonnés. L'un d'entre eux aura la chance de venir visiter la Manufacture Arribas, et donc je lui ferai visiter moi-même les différents lieux de travail, les postes avec les, les employés, et pourra venir euh, donc euh, découvrir un peu les dessous euh de la création d'un produit. L'idée, c'est vraiment de vous offrir une visite backstage, un peu comme j'ai pu l'avoir cette fois-ci, et en 2019 également. Et donc, vous aurez quelques petites surprises, puisqu'on ne vous a pas tout montré dans cette vidéo. Donc, pour participer, c'est très simple, il faut suivre les réseaux sociaux d'Aribas France, ainsi que les miens, donc ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Je vais vous mettre un post Instagram qu'il faudra que vous repartagiez, et j'annoncerai le gagnant directement là-bas. Donc, vraiment, suivez-moi sur Instagram, la Pixie Army. Pour cette seconde partie de vidéo, euh, je vous propose donc une petite FAQ. Alors, en fait... J'ai beaucoup de questions à poser à Arribas, ce sont des questions que vous avez choisies et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'en ai choisi quelques-unes pour cette vidéo et il y aura un podcast qui sortira la semaine prochaine sur la pause enchantée, donc soyez bien au rendez-vous et on échangera un peu plus sur Arribas, on rentrera dans le vif du sujet. Tu es prêt Je suis prêt. Alors, la première question est, quel a été le premier produit vendu par Arribas Alors, le premier produit vendu par Arribas était un mug à l'effigie de Mickey et c'était donc à Anaheim en Californie et c'est le tout premier produit qui a été fait par les frères Arribas et c'est aussi grâce à ce produit-là qu'on a intégré les parcs Disney et aujourd'hui le mug en verre est toujours présent et on ne le sort pas de notre gamme produit. Sérieux Oui, il est, est toujours en vente tel quel. Alors ça, les motifs ont changé puisque les techniques ont évolué et comme on expliquait dans ta vidéo, donc c'est un mug où on taillait avec une personnalisation dessus, il n'y avait pas forcément de personnage sur le mug, mais donc en tout cas, le premier produit physique a été un mug. La deuxième question est, y a-t-il des boutiques Arribas partout dans le monde Alors, les boutiques Arribas sont présentes en Amérique, okay. en, en Europe, du coup à Disneyland Paris. Et après, on est présent à Shanghai et Tokyo Disneyland, mais pas à Hong Kong Disneyland. Et est-ce qu'il y a des boutiques Arribas hors parc Disney dans les autres pays Oui, nous ici, à, en France. Et après, je crois que... Hum, je pense que non. Euh, sauf si tu considères que le village est en dehors du parc. Non, ouais, pas vraiment. Après, il y a une boutique du coup en Floride... Okay. On est en dehors du parc, on est dans le village, finalement. Ah, euh, c'est... Euh, ouais, je vois Disney Springs. Et donc, c'est vraiment une boutique Arribas physique, contrairement à nous, où nous, on est vraiment excentrés de Disneyland Paris. Alors, quel est le best-seller Alors, en France, c'est la Rose dôme de La Belle et la Bête. Grand classique. Qui est vraiment une, un produit que les gens apprécient énormément. Je pense que tout le monde rêve d'avoir ce... La rose sous dôme, c'est tellement précieux. Donc euh... Puis c'est un cadeau très, très romantique, il hein, oui, faut le vois. dire quand même. Hein. C'est romantique et ça peut aussi convenir... Euh, moi, je sais qu'à l'époque, en venant en tant que guest, je l'avais offert à ma mère avec écrit « Je t'aime maman » pour la ouais. fête des mères. Donc, euh, je pense que ça peut convenir à différentes personnes. Après, suivant les régions euh, où est Arribas, ça varie. Et donc, par exemple, en Asie, c'est avec les stylos à l'effigie des personnages. Et en Amérique, on est sur la, la pantoufle de, de Cendrillon. Okay. Et aussi la rose sous dôme. D'accord. Donc suivant les locations à ça peut changer aussi. C'est super intéressant de voir les différences. Mmh. Euh... Bah, c'est vrai que les stylos, pour le coup, nous, on n'en a pas à Disneyland Paris, mais euh, c'est intéressant de savoir que nos collègues en Asie, euh, eux, c'est l'un des best-sellers. Peut-être pour le la suite. Cadre, le cadre euh, gravé, euh, nous, on l'a aussi à Disneyland Paris, ce, ce cadre-là, mais visiblement chez eux, il marche énormément. Ouais, il a beaucoup ouais, plus de succès que chez nous. Je pense que les gens aiment avoir ce, ce genre de, de produit et pouvoir afficher leur, leur image. Euh, Enfin, une photo de souvenir de leur, de leur voyage à Disney. Alors là, j'ai une question qui est un peu plus précise. Euh, on en parlera, je pense, davantage dans notre podcast dédié euh, sur la création des produits, etc. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a déjà eu des refus de produits ou pas de la part de Disney euh, Oui, il y en a. il y en a euh, C'est normal, je pense que dans le processus de création d'un produit, c'est normal que certains ne soient pas acceptés, soit parce que nous, on n'a pas bien respecté aussi les différentes chartes de de Disney, on doit faire attention à respecter certaines choses et puis par nous-mêmes des fois on crée des choses et qu'on annule automatiquement parce qu'elles nous plaisent plus ou parce que le projet n'aboutit pas forcément pour nous, on ne le voit pas euh, forcément être présent sur le parc, donc ça arrive, c'est normal, c'est la création d'un produit, on peut être satisfait du produit être très content quand il sort et on, on sait aussi que certains projets n'aboutiront pas et c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un produit que tu regrettes, que tu aurais aimé voir sortir Oui, on a, il y a des, des bijoux que j'aurais aimé voir sortir. Après, ils n'ont pas forcément été refusés. C'est juste qu'on n'est pas, nous, de notre côté, jusqu'au bout. Il y, a, il y a des bijoux, comme la collection de Raya, qu'on n'a pas sortie. Parce qu'il y a eu la, la période de pandémie qui fait que ça ne prêtait pas à sortir une collection sur, ouais. sur le film. Et puis la Après, sortie du film qui est passée directement sur Disney+, j'imagine que ça, ça a dû jouer aussi. Ça, ça change, puisqu'après, il faut qu'on suive aussi les saisonnalités. Et du coup, le film est sorti sur Disney+. Et c'est vrai que nous, actuellement, à Rivas, on n'a pas tendance à suivre euh, ce qui se passe sur, le, sur cette plateforme. Actuellement, on est plus sur les événements parcs. ouais Puis de toute façon, il y a quand même une maxime qui est super importante chez Disney, c'est que toutes les idées sont bonnes et sont réutilisées tôt ou tard, je pense. <rire> bah, alors, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a des idées qui peuvent être refusées, mais on peut les laisser de côté et revenir plus, sur, dessus après plusieurs années. Ça arrive que certains projets ressortent et qu'on les améliore. C'est aussi le temps de... Hmm, que, que le projet, on le fasse mûrir dans notre esprit. Donc, certains projets peuvent prendre très longtemps. Enfin, aucune idée est refusée, il faut juste lui laisser le temps de grandir et de sortir, je pense, au bon moment. Donc, on va être patient. <rire> <rire> Alors, j'ai vraiment sélectionné des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais il y a une question qui est quand même beaucoup revenue, c'est comment travailler chez Arribas et y a-t-il des possibilités de stage alors possibilité de stage, oui, il y en a, on prend beaucoup de stagiaires. Mais dans quel domaine euh, Ça peut être du euh, graphiste, ça peut être euh, designer, ça peut être souffleur de verre, euh, ça peut être à la production aussi, à la gravure. Okay. Euh, il y a différents métiers et maintenant avec le château euh, de condé Sainte-Livière, on a d'autres métiers qui arrivent. Et donc, euh, on peut être serveur ou autre. Donc, euh, okay. on est en train de s'élargir sur euh, différents points de vue. C'est euh... le moment de postuler la PC Army. <rire> bah oui, non, mais il faut, faut essayer. On... Si quelqu'un souhaite venir, en tout cas, qu'il envoie sa, sa candidature à Arriba, si on, on sera attentif à cette demande, en tout cas. Ok, ça marche. Je pense que cette réponse va plaire à beaucoup de gens. <rire> Est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous raconter Alors, j'en ai beaucoup. <rire> Je m'en doute. En trois ans, il y en a beaucoup. Après, euh, moi, celle qui m'a beaucoup touchée, c'est quand... Euh, on a eu la saison du Roi Lion, c'est mm -hmm. vraiment un très très beau souvenir. Et que la collection du Roi Lion, euh, qui était la première collection que j'ai fait et qui est sortie sur le parc, ça a été un grand moment d'émotion. Quand je l'ai vu dans la vitrine, donc dans Discovery Arcade, ouais. où il a fallu mettre les bijoux en présentation, ça a été vraiment. Euh, ça a été étrange de voir euh, les, les croquis enfin exposés euh, sur le parc. Et après, il y a eu euh, donc, Iris Mitnard, la Miss Univers et Miss France. Qui était venue de qui voir. Était venue, <rire> et qui, du coup, a, a porté euh, un petit bracelet Simba et qui l'a porté toute la journée lors de l'événement. Lors de et ça, ça a été un peu euh, un moment étrange parce que je ne m'y attendais pas. Et, euh, et à la fois, c'est un très, très beau souvenir. Mais je me souviens que tu étais très émue hein, ce jour-là. Ouais. <rire> C'était très mignon à voir. Oui. <rire> On le sait, cette période a été très compliquée à gérer avec le Covid. Comment ça s'est passé pour Aribas pendant ce temps-là Pour la plupart, donc, il y a eu deux phases un peu du, du Covid-19. Il y a eu la phase donc, premier confinement, où ouais. tout s'est stoppé un peu net, c'était la surprise, enfin, on ne s'y attendait pas. Et donc là, cette première phase a été euh, une période de, de télétravail en soi. Ouais. Donc, on était à domicile, on préparait quand même des, euh, des produits... Sans savoir quand est-ce que le parc allait rouvrir, mais il faut bien continuer à faire cette préparation puisque les événements arrivent, donc les films sortent comme on a pu voir. Donc là, on rallait quand même sorti, on avait quand même sorti des produits dessus. Euh, on devait quand même continuer à voir l'avenir et préparer l'ouverture, même si on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait avoir lieu. Donc après, on a réouvert en juillet. Si ouais. Je me trompe pas. Il y a eu le château en plus qui est arrivé à peu près sur la même période. Euh, non Alors il est arrivé avant, on le château est arrivé avant. Euh, il est arrivé au début d'année 2020, 2010... on dit... Ouais, ah, le temps passe vite. C'est <rire> clair. Et, euh, et donc, du coup, bah, nous, on a été là au mois de janvier et au mois de mars, donc tout s'est arrêté. Et après, on a repris donc, les activités avec Disneyland Paris. Et nous, par le biais du château, on a pu faire des spectacles, le bar à l'extérieur. Donc, reprendre ces activités-là quand même. Mais on était toujours dans un processus de développement des activités. Et après, donc il y a eu le deuxième confinement qui a donc, été là, ça beaucoup plus long. Ça a été avec beaucoup la fermeture. Et, donc, et aussi beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a des restrictions plus énormes. Par exemple, on ne pouvait pas être ouvert ici, euh, malgré que Disneyland soit fermé. Donc, il euh, y a eu euh, un, un plus gros ralentissement, je dirais, sur la deuxième partie du Covid-19. Mais ouais. là, on est la dernière partie de plus belle, là, on est là, au starting block. Là. Et pendant cette deuxième période, est-ce que ouais. vous avez quand même pu continuer à travailler Oui, on a continué à développer de notre côté des projets, euh, que ce soit pour ici pour qu'on espérait rouvrir en été quand il arrive ouais. et permettre aux gens de venir dans le château de Condé-Sainte-Libière On envisageait toujours les produits, alors on a des plannings produits pour savoir quand est-ce que vont sortir certains produits donc certains sont décalés j'ai un petit exemple comme la clé, de, la clé du dragon et la clé de Maléfique qui devait sortir en octobre, en ouais. octobre 2020 qui du coup a été décalée d'un an mm -hmm. donc certains produits on les décale, on réaménage notre planning produit pour correspondre à la saisonnalité aussi et, euh, et aux événements de Disneyland Paris. Okay. Et donc euh, on a quand même continué à, à réaliser euh, les produits et à, et à les emmener jusqu'au bout. Et après c'est à nous, une fois que le produit est prêt, voir adapter sa sortie dans une, une période propice et, et qui fait sens. Ok, bon bah ça annonce plein de beaux projets <rire> et de belles sorties euh, de produits dans les prochains mois. On a pu en voir quelques-unes tout au long de la vidéo. Oui, et bien et comme la, la, bah, du coup la, la fusée Pizza Planet, ouais. qui elle attendait euh, juste euh, la bonne période pour sortir. Et, et puis il y a eu l'arrivée de quelques produits Arribas au World of Disney tout aussi. C'est ça aussi, on, a, on nous a permis d'être présent en World of Disney. Et euh, donc on y a été au mois de dé décembre, et si je ne me trompe pas, on s'est resté jusqu'au mois de février avant que l'État redemande de fermer les, ouais. les commerces. Et donc euh, au mois de décembre, il y avait eu la sortie de la collection de bijoux Fantasia à World of Disney pour les 80 ans de Fantasia. Ouais. Donc on avait quand même fait des sorties euh, grâce à World et, euh, et on espère euh, pouvoir continuer euh, ce, cet échange sur place. <rire> Je croise fort les doigts pour vous. On va terminer avec une dernière question euh, qui sont les futurs projets et envie d'Aribas. Alors euh, les futurs projets d'Aribas, le château, le développement du château de condé sainte libière Il y a plein donc, de belles a... choses. Il y a plein de projets. Là, par exemple, on diffuse la Coupe d'Europe. Donc ça fait des événements différents de ce qu'on peut vivre ailleurs. Et, euh, et on est les premiers Ribas à faire ce genre de choses. <rire> donc euh, c'est gratifiant et ça fait plaisir aussi de, de pouvoir recevoir du monde ici. Ouais. Euh, qui, des, des gens qui aiment notre travail et notre savoir-faire et qui viennent bah, du coup boire un coup et en même temps voir les ateliers et profiter de, bah, de voir un match aussi. On ouais. partage des moments différents et le, le château, lui, va vivre d'autres moments très important dans les prochains mois et on est très fiers d'avoir ce lieu et, euh, et très heureux de pouvoir le, le montrer à tout le monde et euh, de permettre l'exploitation de, de cet endroit qui était fermé pendant plus, plusieurs années malheureusement plein de belles activités vont arriver et les gens vont pouvoir y participer et c'est ça le plus important c'est oui, de, de très, très partager aussi ce savoir-faire du travail du verre et c'était notre envie de, de pouvoir montrer euh, ce savoir-faire qui malheureusement se perd. oui et puis ce qui est quand même très très chouette avec, euh, avec ce nouveau château, c'est que bah, tous les ateliers, tous les savoir-faire sont mis en avant. Euh, moi je me souviens des ateliers où tout était très cloisonné, où on ne pouvait pas voir, même en venant vous voir. Là tout est accessible et euh, c'est vraiment beau je trouve de les mettre à l'honneur de cette façon-là. C'était une envie et euh, visiblement tout le monde est content de pouvoir vous euh, <rire> de devenir et de, de pouvoir apercevoir les créations. Euh, et des fois il y a des petites choses comme ça qu'on peut apercevoir. Petit secret de création. Il faut avoir l'œil ouvert <rire> Oui bon et eh bien merci Samuel pour ton temps merci, merci pour toi. cette vidéo de rien c'était un grand plaisir de partager ce moment et de t'avoir fait découvrir et, et vous faire découvrir ce lieu et puis je reviendrai tr très bientôt bien c'est une sûr, certitude un <rire> grand plaisir. <Et> vous aussi. <rire> et donc nous on se retrouve très bientôt en podcast avec Samuel donc restez connectés j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à partager et à liker ça fait toujours plaisir et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous est-ce que tu vas le dire avec moi le bisou bisou bisou oui. <rire> Bisous bisous bisous <rire>